Bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidaire en Action. Aujourd'hui, nous sommes avec Solidaire 93. Solidaire en Action. En Action. Aujourd'hui, on discute avec Solidaire 93. On reçoit Anouk, Claire, Clémence et Stéphane. Stéphane, est-ce que tu peux nous expliquer la situation liée au coronavirus, ce qui est spécifique sur, sur le 93 bah, Écoute, euh, la, la, la, la situation elle est un peu moins tendue depuis quelques jours. Sur les hôpitaux de saint, -Saint denis on a, on a un afflux moins massif de patients, mais on reste quand même inquiet, parce qu'avec les annonces qui ont été faites dernièrement et, et une fin du confinement, surtout au 11 mai, nous, on trouve que, que c'est des risques qui sont pris, parce que on n'a aucune garantie sur le fait qu'on va avoir suffisamment euh, de tests, de masques, et on risque d'avoir euh, un, un rebond de l'épidémie euh, sur un département qui a été extrêmement touché déjà. Il faut savoir que, par exemple, sur la dernière semaine euh, du mois de mars, on a eu euh, un bon de notre mortalité de plus de 63%. C'est-à-dire qu'on a été un des départements les plus touchés. Très vite, nos réanimations euh, elles ont été pleines. Et il a fallu même transférer euh, des patients euh, euh, vers la province. Euh, et ça a mis à rude épreuve le personnel, euh, le personnel bien sûr des EHPAD, euh, le personnel des hôpitaux, et nous, on est en colère par rapport à cette situation parce que ça fait quand même des années qu'on dit, qu'on redit que le système de santé est sous-financé. Ça fait des, des mois qu'on a des collègues qui sont en, en, en grève, qui martèlent des revendications, plus d'effectifs, plus de lits et, et des salaires pour pouvoir rendre nos métiers attractifs. Et on n'a pas été écoutés. Au contraire même, on a un gouvernement qui, en 2018, euh, a supprimé plus de 4 000 lits sur les six dernières années. Et ça, c'est la responsabilité de, de, de tous les gouvernements qui se sont suicidés. C'est plus de 17 000 lits qui ont été fermés. que Les besoins sanitaires sur notre département sont énormes. Énormes. Euh, un petit exemple, quand on prend euh, le métro, on part euh, du centre-ville de Paris euh, et qu'on arrive en banlieue nord, on perd quatre ans en espérance de vie. 37 villes sur 40 selon l'ARS, dans notre département, sont classés en déserts médicaux. On n'a pas les, les services publics euh, suffisants pour répondre euh, à, à, à, cette, euh, à, à ces besoins. Cette crise, elle a permis de mettre en lumière qu'on a trois fois moins de lits de réanimation euh, que les Hauts-de-Seine. Donc là, s'il n'y a pas une discrimination territoriale, là, s'il n'y a pas un problème sur notre département, c'est évident. Alors… Pourquoi autant de personnes touchées par le coronavirus en Seine-Saint-Denis en fait Ce qu'il faut bien comprendre c'est que la Seine-Saint-Denis a la particularité de cumuler des problèmes qui sont uniques c'est vraiment la combinaison de facteurs qui explique que la crise sanitaire soit à ce point-là grave. Alors les facteurs nous on en a listé plusieurs mais on Peut-être que nous-mêmes, on en manque encore. Déjà, c'est la densité hein, du département. C'est le troisième département euh, le plus peuplé de France. Donc, ça veut dire beaucoup de contacts. C'est la question de la pauvreté des habitants. Euh, c'est le département le plus pauvre de la France métropolitaine. Il faut savoir que sur une ville comme Aubervilliers, euh, avec plus, qui est, est l'une des villes qui dépasse les 90 000 habitants du département, on est à un revenu médian par ménage qui est inférieur à 1 000 euros hein, par mois pas par personne, mais par ménage, par famille. Et on sait qu'il y a des liens, évidemment, entre pauvreté et question de santé. Vous avez beaucoup de gens qui travaillent à des métiers qui ne se sont pas arrêtés avec la crise. Bon, on pense aux caissières, mais aux agents de nettoyage, aux agents de sécurité… Euh, aux gens qui travaillent dans les transports en commun. Donc forcément, les gens sont bah, plus en contact avec la possibilité euh, de continuer à contracter euh, la maladie. Un autre élément important, c'est que vous avez une grosse partie des gens qui font beaucoup de transports pour aller travailler, parfois euh, une heure, une heure et demie de route. Donc tout ça, c'est des gens qui sont pas confinés et qui sont clairement plus exposés au virus. Et puis, il y a un travail dont on ne parle jamais, mais c'est la question du travail informel. Vous avez beaucoup de gens en Seine-Saint-Denis qui vivent du système D, qui ne sont pas dans le système salarial et qui, du coup, euh, bah, tout simplement ne peuvent pas du tout euh, s'arrêter euh, de travailler. Euh, S'ils arrêtent de travailler, ils ne peuvent tout simplement plus manger. Hein. Et puis, un autre élément dont on a beaucoup entendu parler, mais qui est assez important, c'est le fait que les logements, euh, sont euh, souvent euh, petits, euh, exigus, euh, insalubres, de surcroît. Les gens sont euh, trop nombreux pour le mètre carré du logement. C'est vraiment à la fois la situation sociale des habitants et l'état dramatique des institutions, voire la démission en fait, des institutions, qui entraînent euh, cette, euh, cette surprésence et cette surmortalité sur le département. Pourquoi les habitantes et les habitants du 93 ont été stigmatisés comme ça dans les médias sur ces dernières semaines. C'est un discours de mépris de classe, avec un fond raciste. Bah, L'idée, c'est quand même de dire que finalement, les, Ar les Arabes et les Noirs, ils ne savent pas se comporter, ils ne savent pas respecter les règles. Pourtant, quand euh, Edouard Philippe dénonçait euh, il y a quelques semaines, les Français qui étaient trop dehors, euh, qui étaient trop à la plage, les images qu'on voyait des gens sur les terrasses euh, euh, ou qui se baladaient, ce n'étaient pas des gens du 93. En fait, personne ne sait si le confinement est moins respecté ici qu'ailleurs. Et euh, les chiffres des amendes ne prouvent absolument rien puisque la police est déjà beaucoup plus présente chez nous euh, qu'ailleurs toute l'année. Cette jeune femme à Aubervilliers qui a, qui a été contrôlée alors qu'elle faisait ses courses, qu'elle revenait de ses courses, euh, qui a été tasée et insultée, ou bien euh, encore ce travailleur de l'agence France Santé à Aulnay. Donc ça, c'est des violences policières qui s'inscrivent dans la lignée de euh, ce qui se faisait hors euh, situation de crise sanitaire dans le département, avec aussi des témoignages d'avocats euh, sur euh, des motifs fallacieux, comme le fait euh, d'avoir rempli sa déclaration de son attestation de sortie au crayon de papier, par exemple. Euh, après, ce qui est sûr, c'est que euh, euh, ceux qui ne respectent pas le confinement euh, dans le 93, ils ont de meilleures raisons de le faire euh, que ceux qui vivent, par exemple, dans le 16e arrondissement de Paris. Clairement, les conditions de vie sont plus difficiles ici qu'ailleurs. Quand on vit à 5 dans 30 mètres carrés, il euh, y a de quoi devenir fou et, euh, et on a forcément besoin de sortir. Il y a aussi beaucoup de situations euh, de gens qui vivent chez la famille ou chez des amis dans des configurations qui ne sont pas faites pour rester toute la journée dans l'appartement. Sachant que l'État ignore le département depuis tellement d'années, euh, comment vous voulez qu'ils que, qu anticipent et qu'ils qu adaptent les mesures de confinement à la situation euh, chez nous Alors du coup, dans tout ce contexte, c'est quoi l'action syndicale C'est quoi l'action menée par Solidaire Seine-Saint-Denis L'enjeu est vital pour, pour les salariés, et puis beaucoup euh, sont obligés d'aller travailler, comme on l'a expliqué, et euh, bah, que non seulement craignent pour leur vie, mais n'ont euh, souvent pas euh, les protections adaptées, et en plus sont souvent isolés voire précaires, donc ont plus de mal à défendre leurs droits. Donc nous, notre premier rôle en tant que syndicat, c'est évidemment d'être aux côtés de ces travailleurs et de ces travailleuses du département. On diffuse des numéros de contact de Solidaires 93, on répond aux questions, et aussi du numéro vert de Solidaires, auquel participent beaucoup de militants et militantes du département. Bien sûr, après, il y a les syndicats professionnels, professionnels qui sont là aussi, hein, qui sont aux côtés des salariés, on peut penser évidemment à l'hôpital, on manque de tout, hein, on manque de, de mesures de protection alimentaire, de, de, de gants, de masques, de gants et là on joue notre rôle et notamment les unions locales, l'interprofessionnel a pu jouer son rôle par exemple au niveau de Saint-Denis quand les camarades de la santé nous ont informé des grandes difficultés qu'ils rencontraient, on a pu faire jouer la solidarité des enseignants et enseignantes qui sont allés pour leur lieu de travail, récupérer du matériel de protection et les amener directement à l'hôpital par exemple, on était capable de s'organiser il y a plein de réseaux de solidarité qui s'organisent partout par ailleurs sur le département pour aussi amener la base, la nourriture aux plus précaires qui aujourd'hui sont en très très grande difficulté et font face à la défaillance totale des, des services de l'État par rapport à leur situation. Nous également, en tant que Sémilaire 93, on veut aussi faire connaître la situation des salariés. C'est pour ça que depuis le début du confinement, on fait des interviews de salariés, qu'ils soient confinés ou qu'ils ou elles doivent aller travailler. Des, des chômeurs et des chômeuses qui rencontrent de grandes difficultés avec Pôle emploi pour faire valoir leurs droits, alors que à l'encontre de tout le discours gouvernemental sur cette question. On a interviewé des travailleuses du planning familial qui ont mis en avant les difficultés concernant les droits des femmes pendant cette période de confinement, puisque leur situation est particulièrement préoccupante, Notamment sur le département, mais partout ailleurs, comme avec la question de l'accès à l'IVG par exemple. On fait aussi connaître nos revendications parce qu'on pense qu'il va falloir construire aussi l'après. On avait mené une campagne, ça fait 4 milliards pour le 93 parce que bah, les besoins ils sont clients partout, hein, dans l'éducation, dans l'ensemble des services publics, à l'hôpital évidemment, on l'a dit, mais c'est valable pour euh, aussi la CAF, pour l'emploi, pour les territoriaux, enfin dans tout l'ensemble des services publics qui sont laissés à l'abandon euh, par euh, l'État. Et si la crise elle, est plus grave ici, on l'a bien dit, c'est aussi en lien avec ça. Mais évidemment, il y a aussi des besoins très urgents hein, auxquels il faut faire face. La question du logement, hein, il faudrait réquisitionner immédiatement pour permettre aux personnes les plus diffic en difficulté euh, d'être dans des meilleures conditions pendant, pendant cette période de confinement. Il faudrait absolument euh, que les loyers soient gelés, euh, évidemment, et pas que pour les entreprises, euh, surtout pour les locataires, euh, mais aussi euh, s'assurer du maintien des lignes téléphoniques, d'Internet, euh, etc. Bref, euh, il faut à la fois gérer euh, les problèmes immédiats et évidemment aussi euh, se préoccuper daprès puisque la crise va rendre des choses encore plus difficiles pour un département qui était déjà les salles abandonnées. Solidaire en action. En action. Si vous avez la moindre question sur le coronavirus au travail, vous trouverez sur le site de Solidaire, solidaire.org, une foire aux questions, et vous avez également ce numéro vert, qui vous permet de joindre des syndicalistes de Solidaire, 7 jours sur 7, de 9h à 19h. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à le faire tourner, et à bientôt les camarades.